Et yo tout le monde, Steridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo succès euh, sur Halo 2, et on va voir cette fois-ci non pas un, mais deux succès qui sont Graffiti et Quel Beau Sourire, donc on va lancer la carte Coagulation sur Halo 2 classique, et du côté de la base rouge on va voir... Euh, trois rochers qui sont proches, et on va aller au milieu, on va zoomer sur l'un d'entre eux, et on va voir qu'il y a une espèce de, de sourire bizarre, donc ça, ça devrait vous débloquer le succès Quel beau sourire, en restant à côté, euh, en passant un petit peu de temps, voilà. Donc là, on va se retourner, on va aller vers la grotte, pour le second succès, euh, qui est Graffiti et on va, euh, du coup, bah, rentrer dedans, on va aller là où il y a l'espèce de, de, de rebord, où il y a l'eau euh, en contrebas, on va s'arrêter là, on va regarder contre le mur, et donc là il y a écrit Not seed. Euh, donc c'est assez peu lisible, mais c'est bien là, et en attendant un petit peu, le succès devrait se débloquer, voilà. Alors moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à l'eau